Dans les Hauts-de-Seine, la ville de Montrouge passe au vert. Le square Robert Schumann va être agrandi. La mairie a acheté deux parcelles attenantes pour les végétaliser, Laurent Borde. Le projet est de multiplier par 1,5 la surface d'espace vert autour de l'église La médiathèque et le beffroi, comme explique Damien Auberlé, directeur des espaces publics à la mairie de Montrouge. Montrouge est une ville assez euh, minérale et c'est la cinquième ville la plus dense de France. Donc chaque mètre carré planté est un espace, euh, en fait, gagné. Euh, D'autant que, ben, comme toutes les villes denses, on fait face au risque d'îlots de chaleur, d'effets d'îlots de chaleur. Et donc, on cherche aujourd'hui tous les espaces possibles pour planter des imperméabilisés dans la ville. L'idée est de passer d'un square à un véritable parc dans lequel il n'y aura pas que des arbres. Un plan d'eau avec aussi des zones humides et des berges. On aura aussi une aire de jeu qui sera complètement différente, agrandie pouvant accueillir plus de public et puis surtout on aura des espaces de repos, des espaces plantés le plus diversifiés possible pour accueillir autant que possible la biodiversité en ville. Les discussions autour du projet peuvent être vives mais les habitants comme Rémi se réjouissent de la transformation à venir. Je trouve que le travail qui est fait par l'équipe municipale est très bien et que d'améliorer le cadre avec ce parc, le Square Schumann est, est un très beau projet. Les travaux vont durer de 2023 à 2025. Laurent Borde pour France Bleu Paris. Le nouveau parc Schumann doit aussi accueillir un restaurant permettant de mettre en valeur le Square, ainsi qu'un mini amphithéâtre destiné notamment aux spectacles pour enfants.